Dans les consignes de ce défi, on vous disait pour euh, commencer qu'il y avait quatre déplacements. Donc, dans nos boucles, on va tout de suite aller chercher la répétition quatre fois. Et cette répétition-là, on nous disait qu'il y avait quatre mouvements de euh, 10 cm, c'est donc dire 100 mm, à une vitesse qui va varier. Donc, je vais tout de suite enlever le bloc d'une valeur numérique fixe et on va venir la remplacer dans quelques instants. Étant donné que ce qui varie dans ce problème, c'est la vitesse, on va devoir venir créer une variable dans les blocs de la catégorie « variable, justement. Donc, en appuyant sur « Créer une variable », on va pouvoir venir créer la variable qui nous intéresse cette fois-ci. Donc, je la nomme « Vitesse ». On fait « OK ». Et on va déjà pouvoir venir utiliser, utiliser ce premier bloc fixer la vitesse à la valeur qu'on nous avait dit dans le problème au départ. Donc, on nous dit que euh, sa vitesse de départ est de 10 mm par seconde. Donc, dans les blocs maths, je peux aller prendre un petit bloc qui permet de venir fixer la valeur numérique et on nous dit que c'est de 10. Donc, ça, c'est ma vitesse de départ. Par la suite, un autre bloc très utile dans la catégorie maths, incrémenter, donc, je vais prendre ça ici parce qu'on me demande de faire en sorte qu'à chaque déplacement, la vitesse d'Ozobot augmente de 20 mm par seconde, de plus à chaque fois. Donc, ici, prenez soin tout de suite de venir chercher le bon libellé pour votre variable, donc vitesse, parce que si on laisse éléments, par exemple, ce qu'il y avait précédemment, euh, le programme ne fonctionnera pas parce que le, le bloc incrémenté ne s'appliquera pas à votre vitesse. Donc, on veut qu'à chaque euh, déplacement, il y ait 20 mm par seconde de plus pour la vitesse. Donc, on indique ça ici. Et ce qui nous reste à compléter, c'est ce petit bloc. Donc, je dois aller chercher encore une fois dans mes variables. Mon bloc qui va m'indiquer que cette valeur-là, elle va varier à chaque fois. Cette variable-là, on l'a appelée vitesse. Et à chaque nouveau déplacement, elle sera plus grande de 20 mm par seconde. Donc ça c'est euh, la plus grande partie de notre programme déjà. On nous demandait d'ajouter un élément de son. Donc je vais dans les sons. Dire un nombre. Donc on demandait qu'après chaque déplacement, Ozobot dise à quelle vitesse il est rendu. Donc je vais prendre ce bloc-là de « Nombre » dont je n'en ai pas besoin. Et je veux qu'à chaque fois, par exemple, le premier déplacement, on aura une vitesse de 10. Je veux qu'Ozobot me dise 10. Le deuxième coup, on fera plus 20, donc on sera à 30. Ensuite, soit 50 et 70. Donc, à chaque fois, le nombre qu'Ozobot va dire va varier. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes blocs variables et je vais prendre la variable vitesse. Ce qui va faire en sorte que la vitesse qui sera ici, donné à Ozobot en consigne il pourra aussi la dire donc ça, ça nous permet, si on récapitule de fixer notre vitesse de départ à 10, de faire 4 déplacements de 100 mm à une vitesse qui varie de plus 20 à chaque fois et à chaque déplacement Ozobot va dire un nombre qui sera la valeur de la vitesse, donc il nous dira après son premier déplacement de 10 cm, il nous dira 10 au deuxième, il nous dira 30, ensuite 50, puis 70.